Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 211 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Ghouls ⁇ Ghost, sans doute la plus petite vidéo que je ferai de tous les temps. Euh, c'est c'est un jeu tellement dur tellement horrible qu'on va pas s'attarder dessus Je vais vous montrer comment ça se joue ça va pas être dur. Et, euh, bah si, ça va être dur, mais euh, ça va pas être compliqué à jouer, par contre, on n'arrivera jamais à la fin du niveau. Je n'y suis pas arrivé, je me demande qui peut y arriver, ou alors faut vraiment y passer sa vie et connaître le jeu par cœur. Donc regardez, on, on contrôle un petit chevalier qui lance des petits pics. Donc là, euh, voilà, on n'a on a pas tellement de limites au niveau des pics, heureusement. Sauf que vous avez des ennemis qui, qui apparaissent dès le premier niveau, mais de, de manière très très euh, rapide. C'est-à-dire, là, là, regardez, j'ai déjà un ennemi là... Hop, j'ai récupéré deux points, je sais pas quoi ils servent. Euh, je tue des ennemis, il y en apparaît tout le temps. Si j'attends, si il y en a toujours. Il y en a toujours des ennemis. Euh, là, hop, hop, là. Ah, attention. Fais attention aux, aux gens qui arrivent. Lui qui apparaît là, ici. Il y en a un qui apparaît, regardez, comment ça horrible, non non non non Ah il m'a touché Et donc du coup voilà, on avait une armure, maintenant qu'on a été touché, on n'a plus d'armure. Si je me refais toucher une seule fois, je meurs, c'est terminé. Donc on va essayer de pas mourir. Alors là il y a des échafauds. voilà. Euh, pour l'instant on s'en sort plutôt pas mal, euh, pour, euh, par rapport à d'habitude où c'est que je joue. Alors là on a des oiseaux là-haut, je vais essayer de les toucher, ce qu'on peut tirer, voilà, en haut. Alors je il vais... faut que je passe, ah là, là, là, il vient C'est bon, j'ai cru qu'il allait me toucher. Et voilà, ce d'en haut, ce d'en haut, oui, ici celui-là, celui-là, ah non, non, pourquoi il pourquoi y a eu un pix Il y a un, j'ai lancé un rafale et il y en a un qui n'a qui pas été lancé. Et ben voilà, voilà, ce que, ce que je disais, on recommence. A chaque fois que vous perdez, vous recommencez infiniment. Euh, donc bon, comme il en faut pas beaucoup pour se faire toucher, euh, c'est euh, très très dur. Franchement, je sais pas comment faire pour arriver à la fin de ce niveau. Et je me dis pas si ça, si ça devient plus difficile que, que ça l'est. Je me dis, imagine que le premier niveau est censé être le plus facile, normalement. Non, ah bah voilà, je suis encore mort. Terminé. Allez, on recommence pour le fun. Euh, donc bon, bah voilà c'est un jeu euh, comme on voit de plateforme, mais euh, mais ouais. Je je, je vois pas l'utilité de ce jeu, à part, à part péter un câble, hein, c'est du réflexe. Hein. Voilà, vous pouvez, vous pouvez aiguiser vos réflexes sur ce jeu. faut toujours faire ça, c'est pas mal. Alors là, j'ai ouvert... Ah d'accord, je vais me faire transformer en papy par un magicien. Ce qui est encore mieux. Vous, vous comprenez que c'est encore mieux que... Que normal quoi, mais voilà game over parce que j'ai perdu toutes mes vies et on peut recommencer mais ça m'énerve donc je vois pas euh, comment on peut jouer à ce jeu ce sera tout donc pour Ghouls and Ghosts ma plus petite vidéo, j'espère que ça vous a plu